et bien. Eh bien bonsoir à tous, émission Radar euh, numéro 34 euh, du 30 novembre 2017, alors euh, j'en parlais avec euh, Marc qui est en train de tenir son téléphone portable avec lequel euh, on diffuse euh, l'émission euh, en direct. Via l'application Facebook. Via, Facebook. Via, via Facebook, on espère plus tard pouvoir peut-être la diffuser en direct aussi sur Youtube donc on va étudier la question mais là je voulais parler de notre ami Marc qu'on entend peu mais qui fait beaucoup et d'ailleurs c'est pour cette raison parce que Marc va avoir un intermède je dirais sanitaire qui va être assez dur pour lui euh, dans la période des fêtes, où ça va être vraiment sa fête pour lui, quoi. Et on va être obligé euh, de suspendre nos émissions, je pense, peut-être jusqu'à la mi-janvier 2018. Mais vraiment suspendre. C'est-à-dire que Radar ne s'arrête pas. C'est une pause pour. Euh, tout simplement parce que, ben, sans le portable de Marc et sans Marc, ce n'est plus Radar, voilà. Et donc 34, très bonne chose, parce qu'il y a un 3. Donc le 3, c'est le chiffre de l'amour. Euh, les trois mousquetaires. les trois mousquetaires, le 4, oui, mais les trois mousquetaires étaient quatre, quatre voilà, ça et quatre, vrai. et quatre, ben, les, les quatre points cardinaux, euh, les, Alors, les, les, les, les, les, les, quatre couleurs qu'on retrouve mais dans ça. le, dans le cercle ah, sacré, oui. et puis quatre plus trois font sept, qui est euh, la perfection. Les quatre amis aussi. Voilà, il y avait les cas amis. Et donc tout ça, j'en je, parle un petit peu parce qu'à la fois, bon, je pense euh, numérologie, je pense cabale, je pense à Pierre Mérachkovski, auquel je dis euh, bonjour en passant. Donc on va, et, on va euh, pouvoir faire 4 et 3 qu'il faut. 7, exactement. Et là, euh, aujourd'hui, bon, comme je suis euh, malade, alors je ne sais pas si c'est une grippe, mais ça y ressemble beaucoup, euh, je viens de passer une heure sur la place de la donc République malade, dans le ça vent. Veut pas dire dérogé. — Exactement, oui. Je, ben, je, disons que je suis un grand malade habituellement, mais là, je pense avoir la grippe et je suis resté une heure sur la place de la République. Alors on peut aller vers la pancarte, oui. Une heure sur la place de la République, toujours euh, pour notre ami euh, Ali et les deux autres jeunes saoudiens qui sont dans le couloir de la mort depuis plusieurs années. Voilà. Et nous, on est sur la place de la République. Tous les jeudis de 19h à 20h, sans aucune exception, depuis octobre 2015. Et donc... Quelles que soient les conditions climatiques. Que, quelles que soient les conditions climatiques et quel que soit l'état physique des personnes. On et, peut en parler des et, et, et là, donc j'ai appelé Marc qui était, qui était lui-même patraque, qui n'est pas très bien, et, et moi qui. qui qui fait plus que couver quelque chose parce que je pense que je dois être euh, entre 39 et 40 de fièvre et que je viens de passer une heure dans le vent sur la place de la République et là il neige actuellement euh... ça ne se voit pas mais il s'est réchauffé oui. comment il s'est réchauffé voilà. parce qu'il qu a pris un chocolat chaud Voilà le vendredi il n'y a plus rien merci le chocolat chaud donc euh, il neige actuellement euh, sur Paris place euh, de la République donc il fait très, vraiment très froid et je pense ben froid euh, Neige, je, je pense à, à nos amis euh, Muriel, à Éric Pététain, et puis tous à, qui sont dehors, hein. à, à tous les zadistes, euh, les SDF aussi, les, les gens qui sont à la rue, effectivement, et qui doivent affronter euh, des conditions climatiques extrêmement dures, alors qu'ils n'ont pas de toit. Et ouais, ce... Alors qu'en fait, nous, on passe juste une heure on oui. accorde une heure pour les autres amis. Exactement, donc il y a, il, le DAL essaie toujours justement de, de, de faire en sorte que le logement soit un droit, comme, comme le travail, mais bon, on est dans une société où, euh, où les, les, les choses euh, qui théoriquement doivent être des droits deviennent de, de, de plus en plus, entre guillemets, des privilèges. Donc, les gens se sentent privilégiés d'avoir un travail salarié. Euh, ils se sentent agressés quand quelqu'un touche une aumône, euh, entre guillemets, sans rien foutre. Euh, et, et en fin de compte, les, les vrais parasites du système euh, font bombance de toute cette communication, euh, parce que, à la fois, le SDF est, est là, pour faire peur à celui qui, aux travailleurs pauvres, à celui qui se dit si un jour je perds mon travail salarié, je vais finir à la rue. Donc c'est un bon aiguillon pour lui faire gober, pour lui faire tout accepter. Et, et donc on doit nous continuer à cultiver la solidarité sur un sur un terreau, je dirais, de plus en plus acide, euh, de plus en plus mortifère. Et donc j'ai entendu à Toulouse, euh, alors que depuis je crois plus de 30 ans, le Secours populaire euh, distribuait des petits déjeuners au SDF et bien euh, récemment. Euh, je crois que c'est la police municipale qui est venue euh, pour euh, les embêter, voilà, donc pour leur faire des tracasseries administratives. Parce que effectivement, aujourd'hui, dans le cadre des des sociétés euh, où, euh, où être pauvre devient un crime, parce que quand on est pauvre, c'est un crime contre la prospérité. Et donc, euh, il est important de, de faire disparaître euh, ces gens euh, du, du, du regard public, parce que cette république qui devient terreau d'inégalité doit cacher ce SDF qu'elle ne saurait voir. Et donc... Il y a là vraiment un symptôme extrêmement grave euh, d'une société qui a perdu, enfin même d'une république qui a perdu le sens même de ce qu'est la république, c'est-à-dire la chose publique. Quand tu dis société, tu parles de quelle <coughs> société je, je, Quand je dis société, je, je parle malheureusement des États-nations, donc à la fois de ce qu'on appelle la république française, mais je pourrais aussi bien parler des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les peuples, euh, que ce soit les peuples qui vivent en Fédération de Russie, les peuples qui vivent aux États-Unis d'Amérique ou les peuples qui vivent en France, de même qu'il y a des peuples qui vivent en Espagne, comme les Catalans, euh, les Basques, qui vivent aussi en France, comme les Kurdes, qui vivent en Turquie, qui vivent euh, en Iran, euh, et qui vivent en Irak. Voilà, donc ces peuples qui sont découpés dans les frontières des États-nations, qui sont, euh, on va dire... Euh, qui n'ont aucune considération, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent dans aucune case justement de, de, de grands conglomérats comme l'ONU intergouvernementaux ou comme l'Union Européenne. Donc il est bon de, de, de fustiger sans cesse euh, ces peuples et leurs particularités de, de langue et de culture et qui ne veulent pas adhérer au grand marché, euh, à, à ce monde de, de traités entre puissants euh, pour pouvoir exploiter le faible euh, le faible qui doit son tribut au fort voilà. donc ce, ce monde est, est, est structuré de telle manière que le faible doit payer son tribut au fort mais ça atteint rapidement une limite parce que l'affaiblissement des faibles euh, va couper la base des forts et ce que les forts doivent comprendre c'est que leur effondrement est proche alors pour le problème par exemple du, du, du ruthenium 106 dont on a parlé déjà deux fois dans les deux précédentes euh, émissions euh, radar, je vais revenir dessus parce que deux mois, deux mois plus tard euh, une, une, une association qui prétend fédérer euh, les antinucléaires mais qui n'est qu'un regroupement de biocop euh, et, et euh, ça y est vient de pondre un article sur le ruthenium 106 alors euh, quelle est l'origine du ruthénium 106 Ils n'en savent rien. Seulement, il est essentiel pour eux de dire que ça viendrait de Mayak, donc ça viendrait de Fédération de Russie. Le monstre russe, cette Fédération de Russie, contre laquelle l'Union européenne est en guerre. Alors, ces, ces, ces, ces personnes euh, trouvent assez euh, amusant euh, que de présenter une pauvre opposante russe qui s'est réfugiée euh, en Europe et, et d'en appeler à l'Union européenne, à l'ONU et à l'AIEA pour découvrir l'origine du ruthénium 106 Alors moi j'ai dans mon dernier article sur sanurezo.org euh, S-A-N-U-R-E-Z-O.org -E Pour Je... ceux qui ne comprennent pas Roger Nimot, Roger Nimot est un auteur. Alors, hop <rire> Alors est-ce que ça a arrêté Non. non toujours en voilà ben, alors, hop, Tu, tu ouais. permets. Hop. Ah, donc je voudrais faire une, pe une petite précision sur ce qu'est un auteur. Ben, un auteur ça fait quoi Ça écrit des articles. Alors des fois il y a des gens qui ne comprennent pas ton comportement parce qu'en fait, tu réponds à leurs questions à travers leur article. Donc moi je clarifie la chose, tu es un auteur. Voilà. Comme Pierre Merechkovski. Comme plein d'autres. Voilà. Je te remercie, Marc. Je t'en prie. Et, et excuse-moi d'avoir fait tomber ton téléphone portable. Ah, et donc, pourvu qu'on reste humain. Hein. Voilà. Donc, dans le cadre d'un article que j'ai intitulé « Maïotique planétaire », à la fois dans les deux sens de la maïotique, c'est-à-dire à la fois comme un accouchement, parce que ce qui se passe depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, ressemble à des douleurs extrêmement dur, d'une terre-mère qui sera en train d'accoucher d'un monde nouveau. Et donc ça se passe pas vraiment très bien l'accouchement. Et donc par rapport à ce ruthénium 106, voilà ce que j'ai dit, ce qu'il faudrait faire. Alors il faut créer un groupe interpopulaire, indépendant de tous les criminels États-nations et de toutes les criminelles fédérations transnationales, pour aller faire des mesures à Kalinivka à 160 km au sud-ouest de Kiev et sur le site de Mayak à 72 km au nord de la ville de Tchelyabinsk, en Fédération de Russie. Il faut que ce groupe soit constitué exclusivement de personnes qualifiées n'appartenant pas au territoire contaminé par le ruthénium 106. Alors que tu ne parles pas le slave Exactement. Mais par contre, j'ai fort bien décrit en français ce qu'il faut faire. Donc il faut surtout pas, il n'y a rien à demander à l'Union européenne, il n'y a rien à demander à l'AIEA et à l'ONU, parce que quand même, l'ONU est là pour faire la promotion du développement des énergies nucléaires. Voilà, Et c'est pas pour rien que depuis 1958, elle a créé l'agence qui est tout en haut de son organigramme, qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont l'article 2 des statuts stipule qu'elle est là pour euh, hâter le développement de l'énergie nucléaire pour la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Donc tout est dit, on a là euh, un lot. Que ça fait rien de nucléaire. Hein. Bah, non, on le... le sent jamais pas, <rire> Le, le nucléaire, le gros avantage, c'est que c'est une mort invisible et différée. Donc, euh, tu peux. Si, si tu possèdes des installations euh, nucléaires, tu peux très bien tuer des millions de personnes sur euh, des durées de quelques siècles sans jamais être poursuivi en justice. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nucléaire, de toute manière, une activité nucléaire, parce qu'il faut parler d'activité nucléaire anthropique, parce que ce que les gens. Tu ne détruis pas que les espèces gens... Alors, il faut bien expliquer justement, il faut faire un distinguo très précis. On ne peut pas être antinucléaire. Les réactions nucléaires sont naturelles, mais il y a des radionucléides naturels, notamment ceux qui sont compris dans les roches terrestres. Et il n'y aurait pas de volcanisme ni de tectonique des plaques si les roches terrestres ne contenaient pas des radionucléides. Mais comme ils sont souvent dans des granites ou dans des cou couches profondes, et que ce sont des radionucléides naturels donc ça veut dire que toutes les espèces vivantes ont été en contact de ces radionucléides quand ceux-ci sont par exemple dissous dans l'eau de mer Eh bien ils ont une influence mutagène mais ils n'ont pas une influence mortifère par contre comme dans le cas du ruthenium 106 c'est-à-dire d'un radionucléide qui n'existe sur Terre que parce qu'il y a des, des, des réactions nucléaires Anthropique, entretenu par l'homme donc il n'existe pas naturellement ça veut dire que ça veut dire oui effectivement ça veut dire que tout être vivant qui rencontre ces radionucléides artificiels euh, fustiles euh, émetteurs euh, bêta pur euh, alpha ou gamma eh bien n'ont pas dans leur génome de possibilité de s'adapter euh, à ces rayonnements et à ce type de radionucléides vu qu'ils ne les ont encore jamais rencontrés et c'est là où il pourrait y avoir, moi, ce que j'appelle un phénomène d'involution, euh, qui ne se passera pas en deux temps, trois mouvements. Mais euh, on le voit bien, euh, depuis, depuis maintenant euh, plus de 30 ans, euh, après la catastrophe euh, de Tchernobyl, c'est-à-dire après l'explosion euh, du réacteur militaire nucléaire numéro 4 RBMK de la centrale Lénine de Tchernobyl donc un réacteur soviétique qui avait pour but de produire du plutonium militaire. Donc depuis l'explosion de ce réacteur numéro 4, eh bien une étude a révélé que les oiseaux qui vivaient, euh, qui vivaient en permanence, pas ceux qui arrivaient sur les territoires et qui justement euh, récoltaient les fruits et repartaient, et donc eux étaient relativement en bonne santé, mais ceux qui vivaient sur les territoires contaminés de Tchernobyl avaient leur encéphale, donc leur système nerveux central qui avait diminué en taille. Et donc on pourrait extrapoler cela euh, à l'ensemble, euh, je dirais, des vertébrés avec des systèmes nerveux centraux et on pourrait se demander si à l'avenir l'espèce humaine ne pourrait pas involuer et à la fin ne plus posséder des capacités cognitives suffisantes pour pouvoir euh, gérer les, les conséquences durables, euh, notamment des activités nucléaires. Donc, ces monceaux de déchets avec souvent des durées de vie qui dépassent très largement euh, les durées des civilisations humaines les plus longues que l'on connaisse. Donc, Aujourd'hui, se renvoyer cyniquement la balle euh, sur le problème du ruthénium 106 c'est extrêmement grave. Surtout quand on l'instrumentalise vis-à-vis euh, -vis de la Fédération de Russie, parce qu'il ne faut pas ignorer que l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sont en guerre contre la Fédération de Russie, que ce n'est pas une guerre symbolique. Depuis 2014, il y a eu plus de 10 000 morts en Ukraine 10 000, donc euh, on, on aime bien aller regarder de l'autre côté de la Méditerranée, au Proche ou au Moyen-Orient euh, pour, pour bien montrer que là-bas, effectivement il euh, euh, y a beaucoup de dictatures et qu'on respecte peu les droits de l'homme alors qu'il suffit simplement de regarder euh, euh, l'Ukraine euh, Ukraine, réacteur de Tchernobyl est en Ukraine alors paradoxalement pourquoi je dis que le réacteur de Tchernobyl est en Ukraine C'est qu'il est en Ukraine, mais à la frontière avec la Biélo Biélorussie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qui s'est passé fin avril 1986 Eh bien, quand le, ce réacteur militaire de production de plutonium a explosé, comme il ne possédait pas d'enceinte de confinement, eh bien, tout est parti par le haut. Ce, ce fut une excellente chose, parce que sinon, il se serait passé la même chose qu'à Fukushima ça aurait explosé comme une cocotte minute et il y aurait eu plusieurs réacteurs d'impactés. donc ça c'est un premier point mais deuxième point, les, les, les nuisibles les, les grandes nuisibles, c'est-à-dire les gens du lobby nucléaire et leurs complices euh, c'est-à-dire des, des grandes entreprises de travaux publics euh, comme, comme Bouygues et, et Vinci, et bien suite à la catastrophe, ils récupèrent un, un, un marché lucratif qui a été le marché du sarcophage de Tchernobyl. Parce que si les populations, si plus de 800 000 enfants sont malades en Biélorussie, et ils ne sont pas moins malades, mais ils sont plus malades aujourd'hui que dans les cinq premières années après la catastrophe parce qu'il faut bien voir que parmi les maladies radio-induites les cancers représentent la minorité des, des, des, des maladies mortifères la majorité sont liées au 16e 137 qui vient attaquer à la fois le système nerveux central et les fibres musculaires donc on a là-bas trois fois rien ce qui fait qu'on a là-bas des enfants qui ont moins de 10 ans et qui ont un cœur euh, fatigué, comme s'ils avaient 60 ans, qu'ils avaient fumé des clubs tous les jours et mangé de la viande rouge. Donc, c'est ça la réalité. La réalité, c'est 800 000 à 1 million d'enfants malades en Biélorussie parce qu'ils se sont tapés 75% des retombées de l'explosion d'un réacteur euh, militaire soviétique. Et tout ça se fait avec la complicité de l'Union Européenne, des États-Unis d'Amérique et de la Fédération de Russie. Pourquoi Parce que... <coughs> ces trois nations voyous euh, terroristes thermonucléaires, avec droit de veto au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien ces trois nations se sont bien arrangées pour faire en sorte qu'on ne verse même pas 60 000 euros pour permettre des cures de pectine à ces enfants. La pectine, elle est donnée dans toutes les installations nucléaires, dans toutes les installations qui, qui, qui, euh, de sidérurgie sur les métaux lourds, à tous les travailleurs, parce que ça permet, c'est une macromolécule qui va entourer des métaux lourds et des radionucléides, et ça va permettre d'en évacuer une grande partie par les sels. Eh bien, cette pectine, dont on connaît l'efficacité pour réduire la dose ingérée par, par des enfants, eh bien, au lieu de développer un budget de 60 000 euros, eh bien, on, on, au niveau de l'Union européenne, on a interdit la chose. Pourquoi Parce que si on leur donnait de la pectine, on reconnaissait que le nucléaire avait une influence mortifère sur les enfants. Par contre, quand il, quand il, quand il a fallu construire ce sarcophage de Tchernobyl, alors que 95% des radionucléides étaient partis par le haut, donc il restait quasiment rien euh, comme radionucléide dans le réacteur de Tchernobyl, eh bien, on a quand même participé, l'Union Européenne a participé euh, au, au coût de ce sarcophage qui a coûté 2,1 milliards d'euros. 2,1 milliards d'euros. Alors si je si je dis que la, les, les biélorusses ont reçu 75 des retombées de Tchernobyl, et eh ben je fais 75 de 2,1 milliards d'euros et j'arrive à 1 milliard 575 millions d'euros. Donc c'est 1 milliard 575 millions d'euros si on les divisait en tranches annuelles de 1 million d'euros. Ça donnerait 1575 ans. Et pourquoi j'ai fait des tranches annuelles de 1 million d'euros C'est que tout simplement, il y a un institut qui s'appelle l'Institut Belrade et qui est un institut de radioprotection en Biélorussie qui s'occupe du suivi des populations et, euh, et d'aider tous ces gens euh, et leurs enfants gravement malades suite à Tchernobyl. Eh bien, qui, qui n'a de ressources que par, euh, je dirais... Euh, des donateurs privés ou associatifs mais donc ce sont, ce sont des ressources euh, précaires et limitées et donc moi je me dis naturellement cet institut qui a, qu a un rôle sanitaire et social essentiel en Biélorussie, l'Union Européenne devrait lui donner tous les ans au moins un million d'euros pour pouvoir fonctionner et donc en divisant la part de 75% qui a été consacrée au sarcophage de Tchernobyl, par 75% et cette somme en la divisant par 1 million d'euros, j'ai obtenu 1575 ans de fonctionnement avec 1 million d'euros de budget par an pour l'Institut Belrade. Donc on voit bien que le consortium Novarka, constitué de Vinci et Bouygues, s'est goinfré une grosse part euh, de, de cet argent, et notamment de cet argent qui provenait euh, de l'Union Européenne. Et ce sont les mêmes gens qui ont fabriqué le radier euh, de l'EPR, et même, je crois, qu'en en Suède, ils se sont tellement mal pris qu'il a fallu le casser le refaire, et que ça a coûté aux contribuables français plus de 2 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, ce criminel foutage de gueule, euh, ce, ce, ce détournement d'argent public, euh, le fait que l'on fasse passer les biens avant les personnes, parce qu'il s'agit là de biens avant les personnes, je trouve ça proprement scandaleux. Que l'on m'explique, que l'on me dise que la Biélorussie et que l'Ukraine ne font pas partie de l'Europe que M. Nicolas Hulot me dise pourquoi, depuis tant d'années, il n'a jamais parlé des populations biélorusses qui, qui, qui, sont, qui vivent, qui survivent sur des territoires contaminés depuis des décennies. Pourquoi Tout simplement parce que dans ce système, aujourd'hui, l'Union Européenne et les États-Unis d'Amérique sont en guerre contre la Fédération de Russie. Et moi, je le dis au peuple français, je le dis au peuple des États-Unis d'Amérique, et même, et même et surtout au peuple premier qui subissent le nucléaire sur leur territoire tous les jours. Et je dis au peuple, et même au peuple premier de fédération de Russie, je dis vous devez vous allier. Il faut créer des alliances interpopulaires pour pouvoir s'opposer à ces États-nations qui font le jeu des transnationales et qui en profitent pour voler l'argent public et vous mettre en danger. Donc, quand on voit que le petit cron, parce que moi c'est comme ça que je l'appelle, je l'appelle le petit cron, parce que c'est pas mon cron, c'est pas Macron, c'est le petit cron. Eh bien, le petit cron, le 27 novembre dernier, il a promené son petit derrière de petit cron à Ouagadougou, au Burkina Faso, je crois que c'est euh, l'ex-Haute-Volta, euh, là où on avait fait par le passé assassiner euh, euh, M. Sankara. Parce qu'il euh, estimait qu'effectivement, on va même pas parler de la politique de la France, mais que les, les menées néocolonialistes françaises euh, en Afrique, ça commençait sérieusement, non seulement à être gonflant, mais, mais, mais à être immonde, à être abominablement sanguinaire et immonde. Et alors, bien sûr, on a remis à sa place ce monsieur Sankara. Il ne pouvait pas en être autrement. Comme, comme le chantait Guibert, le premier qui dit la vérité, sera exécuté. Et c'est ce qui est arrivé à M. Sankara. Et donc, le 27 novembre dernier, le petit Cron est allé faire un discours qui s'appelait La stabilité et le développement de l'Afrique francophone. Alors, on pourrait se fâcher, on pourrait devenir presque insultant vis-à-vis -vis du petit Cron, on pourrait même développer un mépris, mais... Je vais adopter aucune de ces stratégies. Est-ce que le petit cron peuple du Burkina Faso Est-ce que le petit cron vous a dit c'est fini le franc CFA On va vous rendre vos stocks d'or qu'on a à la Banque de France. Vous allez pouvoir battre monnaie et avoir une politique indépendante. Non Ah ben qui rentre chez lui, hein, qui se fasse oublier. Voilà. En Afrique, la France pille depuis des centaines d'années. Grâce au nazisme monétaire. C'est elle qui définit la, pari, la parité des monnaies de l'Afrique francophone. Donc, elle achète le prix qu'elle veut, vos ressources. Et en échange, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Donc, il va falloir... C'est comme des puces, les Français. À un moment faut se gratter, il faut mettre de l'antipuce, il faut faire quelque chose. Mais de toute manière, ce repli de la France en Afrique, arrêtons de la mettre sur le, le dos des Chinois, qui ne valent pas mieux au niveau politique impérialiste et néocolonialiste. Arrêtons de la mettre sur le dos de qui l'on veut. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que Ouagadougou, qu'est-ce que c'est Ouagadougou, c'est une base militaire, et notamment c'est la plus grande base de drones des États-Unis d'Amérique. En Afrique. C'est à partir de là euh, que des gens, dans des petits bungalows avec des antennes satellites, tuent des femmes et des enfants dans, dans des pays qui, normalement, sont souverains. C'est-à-dire, appliquent des, des politiques euh, euh, criminelles et nazies, parce qu'il faut bien dire euh, ce qui est. Et souvent, même, parfois, les opérateurs sont des gens qui font partie de compagnies privées. Donc, on est arrivé à être complice d'ignobles politiques parce que nous-mêmes nous pratiquons d'ignobles politiques il est important que les gens comprennent que la décroissance ne sera pas un retour en arrière c'est-à-dire que la décroissance c'est au contraire euh, imaginer un monde futur viable et durable le nucléaire n'est ni viable ni durable donc il n'appartient pas au futur par contre le passif du nucléaire les gens qui veulent un futur viable et durable vont être obligés de faire des efforts scientifiques et techniques énormes pour gérer ce passif mortifère sans que ça influe sur les sociétés humaines futures mais comme je le disais tout à l'heure on a l'épée de Damoclès d'une éventuelle involution hypothèse euh, mais aussi il va bien falloir arriver dans cette période transitoire extrêmement dangereuse, celle que l'on vit depuis, bah depuis le début du XXe siècle. Parce qu'il faut bien voir, ces périodes transitoires, elles peuvent durer un ou deux siècles. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que à tout casser, les sociétés industrielles pourront, je dis bien à tout casser, survivre mille ans. Oui, il y a d'énormes réserves euh, d'hydrure de méthane. Oui, de l'énergie, on en trouvera toujours. Des énergies fossiles, on va en trouver. Mais il faudra aller les chercher de plus en plus profond et, et, et ça deviendra de, de plus en plus cher. C'est-à-dire que le ratio entre l'énergie dépensée pour obtenir de l'énergie et l'énergie recueillie va se réduire de plus en plus et avec des conséquences environnementales qui vont être cumulées et qui vont devenir de pire en pire. Donc, quel est notre vrai capital Notre capital, c'est la biodiversité. Et aujourd'hui, ont vu une période de dérèglement climatique qui tendrait plutôt à un réchauffement global. Eh bien, toutes ces périodes-là dans le passé ont été des périodes de forte biodiversité. Il n'y a que les événements de refroidissement, de glaciation, parfois même brutaux, parce que suite à des phénomènes de trappe, comme les trappes de Sibérie, entre le Permien et Trias, dont j'ai parlé la dernière fois, il y a eu une chute brutale. Enfin, c'est ce qu'une équipe de l'Université de Genève a mis en évidence scientifiquement très récemment qui a provoqué la grande extinction. Alors il faut bien voir, ce sont, ce, ce sont des étapes. Alors ces étapes, quelles, comment est-ce qu'elles ont été décrites Et comment est-ce qu'on les connaît Alors on les connaît par des études euh, de roches chinoises au niveau des isotopes de l'uranium. Donc comment ça s'est passé Il y a eu un phénomène de trappe en Sibérie. Ça veut dire qu'il y a eu un immense territoire qui a été recouvert par de la lave donc la, la, la, la lave interne de la Terre est remontée en surface <coughs> il y a eu une mer de lave sur toute la Sibérie et donc ça a libéré dans l'atmosphère énormément de, de poussière ce qui fait que l'atmosphère s'est obscurcie les rayonnements solaires ont été bloqués et donc tout naturellement la végétation a dépéri et la majorité des animaux terrestres ont disparu refroidissement brutal air, de, air glaciaire euh, courte mais intense et on le sait les océans sont des accumulateurs thermiques quand il se passe une, un refroidissement brutal, l'océan lui va mettre 10 ans parce qu'il est comme une espèce de condensateur, donc il y a un effet de temporisation et donc 10 ans plus tard l'océan lui-même commence à se refroidir mais pendant ces 10 ans les trappes de Sibérie libèrent énormément de soufre et ce soufre se mélangeant à l'humidité atmosphérique, se transforme en acide sulfurique. Cet acide sulfurique tombe à, à plus de 75% sur les océans et les océans s'acidifient. Et là, la biodiversité marine disparaît. Alors, que se passe-t-il Comme la biodiversité marine disparaît, phyto et zooplancton, donc première chaîne alimentaire, que les plantes ont quasiment toutes disparu, et eh bien, les êtres autotrophes qui fixaient le CO2, eh bien, sont très peu, ce qui fait que l'atmosphère se charge en CO2. Et là, qu'est-ce qui se passe Un réchauffement. Et ce réchauffement, quand il arrive au-delà de 5 degrés, eh bien, les océans eux-mêmes se réchauffent. Et là, qu'est-ce qui se passe eh bien, c'est Il y a une, une, une glace qu'on appelle euh, l'hydrure de méthane. Alors, l'hydrure de méthane, euh, il, il faut une pression, je crois, entre 180 et 200 bars. Et en fin de compte, c'est de la glace et du méthane et ça va faire des petites cages de glace, comme des billes de glace qui contiennent du gaz sous pression. Et tant que cette glace euh, eh bien, est en dessous de 0 degré, elle ne va pas fondre et le gaz va être capturé de cette façon. Par contre, dès que la température des océans remonte, eh bien, cette glace d'hydrure de méthane fond et libère du méthane. Et le méthane, en tant que GES gaz à effet de serre pour, pour développer un peu le langue euh, du GIEC et euh, <rire> eh bien ce méthane a un effet de serre 30 fois plus grand que le CO2 et donc on passe de 5 à 10 degrés et là paradoxalement le début du trias devient donc une ère où la terre est extrêmement chaude et qu'est-ce qui va se passer c'est que toutes les niches qui ont été décimés par la faible période de glaciation, vont être réoccupés par de nouvelles espèces que l'on appelle les dinosauriens. Et donc, l'ère des dinosaures sur Terre démarre après une très courte glaciation liée aux trappes de Sibérie et va se poursuivre jusqu'à il y a 65 millions d'années et la chute d'un météore euh, qui va euh, créer le golfe du, du Mexique. Donc, on le voit bien... Euh, les extinctions se passent suite à des refroidissements brutaux et toutes les périodes de, de, de, de haute température avec beaucoup de CO2 créent au contraire une grande biodiversité. La preuve même, c'est qu'il y a une ère que l'on appelle le carbonifère, où il y avait des libellules qui faisaient plus d'un mètre d'envergure, des araignées de 30 cm de diamètre, des myriaprodes de plus d'un mètre vingt. Et bien, cette période est une période où il y avait un très fort taux d'oxygène et un très fort taux de CO2. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est quand il y a un très fort taux de CO2 et qu'il fait chaud, et bien, les plantes capturent le CO2, le fixent. Euh en en faisant de la cellulose et relâche de l'oxygène. Voilà. Et comme les insectes n'ont pas de respiration forcée, c'est-à-dire que eux, ce sont ce qu'on appelle des stigmates, des trous euh, dans leur corps, où l'oxygène atmosphérique rentre et sort euh, naturellement, par convection, eh bien, quand on atteint des taux d'oxygène forts dans l'atmosphère, eh bien, les insectes peuvent grandir en taille. C'est pour ça qu'aujourd'hui les insectes sont petits. Mais si on revenait à une période avec beaucoup plus d'oxygène dans l'atmosphère, non seulement il y aurait beaucoup plus d'incendies de forêt, mais en plus on aurait des insectes qui auraient des proportions, je dirais, inquiétantes pour ceux qui ont peur des moustiques et des araignées. Voilà. Donc, on le voit bien, aujourd'hui, grâce à l'éducation, et puis grâce euh, aux, aux médias, grâce au fait que je je vous parler en direct euh, depuis le café tabac, le, le Dejazet à République après mettre gelé les parties génitales sur la place de la République pour essayer de tirer euh, de, de prison euh, trois jeunes prisonniers politiques et malgré que j'ai une crève pas possible, eh ben je me dis ce que je fais ce que nous faisons est essentiel et je... je, je, je il y a une, une dame que j'aime bien, qui a, qui, a, qui a fait des films qui sont, qui sont assez bien, qui est une femme à la fois de, de, de théâtre et de cinéma, qui a dit que oui, c'était par l'image, par la communication. Euh, c'est effectivement, c'est en communiquant, parce qu'il faut, il faut bien voir que le niveau de conscience... Euh, des, des, des peuples à augmenter grâce à l'alphabétisation, la, à, à la culture. Et ce, partout dans le monde. <coughs> Les courbes de natalité ont commencé, dès la fin des années, des années 70, à baisser. Et donc, on peut imaginer une humanité avec une démographie stable en 2050. C'est-à-dire, contrairement à tout ce dont, je dirais, les tenants de cette société de violence nous bassinent, non, l'augmentation la, la, démographique de l'humanité ne va pas continuer à de vida éternelle Donc, dès 2050, il y aura une démographie stable sur Terre. Si on arrive à mettre en place des sociétés post-industrielles, eh bien, oui, on peut retrouver un avenir viable, un avenir durable. Qu'est-ce que j'appelle un avenir viable Eh bien, c'est un avenir comme ont connu mes, mes grands-parents. C'est-à-dire, c'est un avenir où, quand, quand la mort venait vous chercher par, euh, par les pieds, eh bien, euh, oui, je, je, je pense que, quel que soit l'âge, on, si. on, on, on, on ne meurt jamais de, de gaieté de cœur, à de très rares exceptions, pour les gens qui souffrent beaucoup. Mais on pouvait quand même mourir. Je dirais apaisé, dans le sens qu'on pouvait se dire, après moi, oui, il y aura encore des oiseaux, il y aura encore des amoureux euh, qui s'embrassent sur les bancs publics. Voilà, après moi, il y aura encore un monde vivant, un monde vivable. Et attention, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on veut vous placer, à travers les romans, à travers les médias, dans un monde de survie. On veut vous faire croire que on remplacera les insectes pollinisateurs par des petits robots. Et tout ça, ce transhumanisme, euh, ce, ce, ce nazisme 2.0, euh, cette anthroposophie ignoble, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre parce que ce sont des gens qui diffusent des messages extrêmement dangereux. Parce qu'ils nous disent déjà ils, ils veulent nous faire croire que, euh, hors des politiques actuelles, il n'y a pas d'autres issues, et ils nous disent un petit peu qu que c'est à nous de nous adapter au monde ça c'est le transhumanisme plutôt que nous d'adapter le monde. Voilà. Et ben moi je dis il faut faire ni l'un ni l'autre, il ne faut pas s'adapter au monde, il ne faut pas adapter le monde. Il faut prendre le monde comme il est, prendre les gens comme ils sont, et par contre, il faut respecter. Voilà. Et donc, on n'a pas à protéger la nature. C'est stupide comme idée, la protection de la nature. La nature, enfin, la Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Euh, l'homme quand on voit l'âge des forêts. Voilà. Et puis, l'homme, enfin, l'homme qui n'est plus préominien, il n'a que quelques millions d'années. Donc, c'est... Ce n'est rien. Ce ce rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien du tout par rapport à, à, au temps géologique. Et... La Terre euh, a su échapper à plusieurs grandes extinctions liées à des refroidissements, à des chutes de météores qui provoquent, elles aussi, des refroidissements. Parce que quand un météore tombe, il, il va créer même un phénomène volcanique, de la lave, beaucoup de poussière, obscurcissement, fin de la végétation. Donc, par contre, une guerre nucléaire <coughs> pourrait avoir exactement le même effet. Donc, un hiver nucléaire pourrait provoquer aussi une très grande extinction d'espèces, mais au-delà, eh bien, derrière il n'y aurait plus personne pour gérer les déchets nucléaires et les centrales nucléaires et donc ça aurait une, une, une influence extrêmement néfaste sur l'ensemble de la biosphère, c'est pour ça que je suis pour le démantèlement euh, immédiat de tous les arsenaux thermonucléaires intrinsèquement terroristes alors c'est essentiel ils sont intrinsèquement terroristes parce que pouvoir envisager un seul instant de polluer pour des dizaines de milliers d'années d'immenses territoires et de carboniser des femmes et des enfants c'est tout simplement ignoble c'est tout simplement abominable c'est-à-dire que aujourd'hui les gens se précipitent pour élire des pantins, enfin se précipitent il faut quand même raison garder si on prend, si on prend les dernières législatives il y a plus de 6 de électeurs sur 10 du corps électoral qui ne s'est même pas déplacé pour aller voter Donc donc tous ces gens-là nous représentent pas. Et, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que, cool, ce qu que les différences essentielles qu que, que les médias veulent nous, nous, nous inculquer, comme s'il si, comme y avait d'un côté Macron et de l'autre côté Mélenchon ou Marine Le Pen, c'est de la foutaise. Parce que euh, que ce soit Le Pen, Macron ou Mélenchon, moi, je vois trois prophètes de la croissance. Je vois trois personnes qui, à l'intérieur d'un système militaro-industriel, espèrent des points de croissance en, bah, euh, en continuant à piller euh, l'Afrique. Quand, quand, et ce sont ces gens-là qui parlent de développement. Il faut bien voir que l'IRD, l'institut de recherche pour le développement, a été créé par les nazis. A été créé par les nazis. Et donc, c cette notion même euh, de développement est ignoble. Est ignoble. On n'a pas à développer l'Afrique. On a surtout à arrêter de la piller. Et on verra, elle va se développer toute seule. Et si aujourd'hui l'Afrique n'a pas d'infrastructure, c'est parce que les pays colonialistes l'ont empêché d'avoir ces infrastructures. Et quand un intellectuel ou un homme s'est dressé face aux colons, eh bien, on l'a éliminé comme on a éliminé Sankara. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc, le petit cron, il peut retourner même à Ouagadougou dans un an ou deux. La situation n'aura strictement pas changé. Si les choses changent en Afrique, effectivement, c'est quand les Français vont bouger leur cul euh, en métropole. Et puis, ils vont empêcher des, des grandes nuisibles comme Vinci euh, de faire des routes sur la mer euh, à l'île de la Réunion. Hein, sans réelles études préalables euh, sur l'influence euh, cool. des écosystèmes et des espèces endogènes marines et terrestres on est vraiment là face à dix mondes euh, brigands, pour, pour moi c'est carrément c'est du brigandage euh, et c'est du, bri, du brigandage euh, d'apprentis sorciers c'est à dire que euh, quand je, quand je disais que pour l'affaire du ruthénium 106, il fallait que ce soit des gens qui n'appartiennent pas au territoire contaminé, c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, justement, on a des systèmes impérialistes qui s'affrontent. Parce qu'il ne faut pas oublier que le capitalisme n'est qu'une forme d'impérialisme. On a l'impérialisme chinois, on a l'impérialisme américain, qu'on pourrait nommer, oui. Origine du capitalisme, mais on a l'impérialisme de la fédération de Russie, on a l'ancien empire britannique, parce que s'il y a vraiment un endroit où on peut parler d'empire, ce sont bien les vies britanniques, et puis l'empire le, français, quand même, la politique de canonnière, tout ça, les massacres en Algérie au 19 19e siècle ne sont pas à oublier du tout. Donc on voit bien. Que les cinq nations euh, euh, membres permanentes du conseil de sécurité de l'ONU sont des nations de crapules, sont des, na des nations euh, brigandes, voleuses, pilleuses. Alors ce n'est pas inéluctable. Je pense que non seulement ce n'est pas inéluctable mais il est souhaitable que ce ne le soit pas. C'est-à-dire que pour imaginer un plan de sortie il va réellement falloir mettre euh, les gens compétents euh, en mesure à la fois de communiquer parce qu'il faut, il faut bien comprendre que <coughs> dans l'ensemble des médias moi il y a des gens que je n'entends jamais j'entends jamais Michel Fernet j'entends jamais Anité Baumoni, euh, j'entends jamais des, des, des, de, de, de grands physiciens pourquoi parce que les, les, les hommes entre guillemets, de pouvoir, c'est-à-dire ceux qui veulent gérer la chose publique ne veulent pas que des, des discours puissent s'adresser à l'intelligence des peuples. Pourquoi Parce qu'ils ont un mépris des, des peuples. Et moi, au contraire, je dis les peuples ont mm, mm, mm, évolué, ils sont dans un état de conscience de aujourd'hui qui leur permet une autogestion raisonnée et de se, et de se débarrasser des États-nations qui sont devenues de véritables parasites. Alors, de la même manière, pour une société post-industrielle, ne pourra s'envisager qu'avec la disparition des taux d'intérêt positifs. Et le démantèlement reconversion de toutes les transnationales, c'est-à-dire de, de toutes les sociétés qui ont des, des chiffres d'affaires supérieurs à la majorité des produits intérieurs bruts des pays. Mais comme il n'y aura plus de pays il n'y aura plus que des peuples. Eh bien, il faut faire disparaître l'ONU. Il faut créer l'OPU, l'Organisation des Peuples Unis. Et on peut la créer dès aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'appelle les peuples euh, kurdes, basques, euh, catalans, euh, la cota, à, à se réunir euh, à, à travers, euh, je sais pas, Skype, euh, avec des plateformes pour, pour, pour avoir de la téléprésence, pour éviter un gaspillage de carbone immense, mais, mais à, à avoir des politiques concertées contre le lobby nucléaire, euh, contre l'extractivisme qui, qui euh, pollue leur territoire et, le, et leurs réserves d'eau, parce que c'est une question de survie, c'est pas une question d'essayer de, de, de, de, de, de créer euh, une espèce de concentration de pouvoir, parce que réellement on doit arriver à un pouvoir horizontal, à une horizontalité du pouvoir, du pouvoir et sortir de la verticalité. Pour preuve, moi je l'ai dit à la dernière émission, euh, on peut dire des choses intéressantes, mais si on dit des choses intéressantes pour faire sa propre promotion, dans un cadre électoral ou autre, eh bien tout à coup ça perd tout intérêt. Donc je ne me présenterai jamais à aucune élection, hein, que, ce soit, que ce soit très clair. Je suis anarchiste, et le monde n'a pas besoin de chefs. Le monde souffre d'avoir des chefs. C'est ça un des vrais problèmes. Le fond du problème c'est justement les sociétés verticales, ce sont des entreprises qui ont des poids supérieurs euh, à ceux d'immenses territoires, et c'est le fait que nous sommes otages de ces gens-là, que les peuples sont devenus les otages, et ils sont même à peine tolérés sur leur propre territoire. Parce que le cas des Lakotas au Dakota, où le peuple Lakota représente moins de 3% de la population, eh bien oui, c'est sûr que les massacres, euh, les guerres indiennes, les maladies, euh, l'alcoolisme, le sida a réduit de nombreux peuples premiers à être la portion congrue sur leur propre terre, quand ils n'ont pas disparu. Parce qu'il faut bien voir que, euh, de, je crois, de tous les peuples d'Amérique du Nord, et je crois qu'il en reste que quelques centaines sur des milliers, sur des milliers. Donc... Il y a bien eu des centaines de peuples qui ont disparu à cause de la colonisation. Il faut bien voir aussi qu'une des cinq nations membres permanentes du Conseil de sécurité de l'ONU est une nation qui s'est constituée sur le vol total de son territoire. Vol total. Donc, génocide. Non pas ethnocide, comme le définit l'ONU. Ben oui elle ne va pas accuser les États-Unis d'Amérique d'avoir créé un des plus grands génocides de tous les temps, quand même. Il faut être raisonnable. Non, on te parle d'ethnocide. Non, il s'agit d'un génocide. Et c'est pour ça que moi, effectivement, j'aimerais bien un jour aller sur les territoires que les autochtones ont réservés pour les colons européens, Alcatraz. Euh, comme, euh, parce que c'est l'île qu'ils avaient occupée, ils avaient dit, voilà, c'est un caillou sur lequel rien ne pousse, il n'y a, a pas d'eau, c'est vraiment un territoire euh, qu'on va vous donner. Euh, parce que c'est ce qui s'est passé. Le, le colon est arrivé, il a pris les meilleures terres, il a chassé l'Indien euh, voilà, dans les montagnes, là où la terre est mauvaise, là où il fait... Voilà, c'est-à-dire qu'on s'est servi, on a pris la meilleure part, et on a chassé les peuples qui vivaient sur ces territoires. Eh bien, c'est ignoble. Moi, j'espère que mes enfants et mes petits-enfants vivront dans un monde et quand ils partiront en bateau, parce que il n'y aura quasiment plus d'avions, parce que c'est une, une, une gadget, ou alors ils iront en téléprésence aux États-Unis, eh bien, ils, rentrent, ils rencontreront les descendants des peuples premiers, à, à qui les territoires qui géreront leur territoire à nouveau. Ça ne veut pas dire qu'ils vont foutre tous les alloctones à la mer, mais au moins s'ils sont en partie dans l'esprit qui était l'esprit premier de ces peuples et eh bien la situation des peuples aux états unis d'Amérique sera nettement meilleure voilà et justement pour parler de Sibérie on parlait des trappes de Sibérie mais les peuples premiers de Sibérie euh, n'ont pas particulièrement euh, apprécié euh, la période stalinienne ni celle qui a suivi il euh, faut bien l'avouer le tribut a été extrêmement dur. Voilà. Donc, quand j'entends Vladimir Poutine donner des leçons à Obama ou à Trump, je crois que il devrait avoir la décence quand même de fermer sa petite bouche. Voilà. Donc, on a là des gens qui sont ignobles. Moi, je ne suis pas en guerre contre Vladimir Poutine, je ne suis pas en guerre contre la Fédération de Russie, je ne suis pas en guerre contre les États-Unis d'Amérique, je n'appelle pas la guerre contre aucun État-nation, ces états-nations, de toute manière, vont disparaître. Maintenant, je dis, les peuples se sont tous déclarés la paix. Moi, si je rencontre un Syrien, je l'embrasse. Si je rencontre un Irakien, je l'embrasse. Si je rencontre un Israélien, je l'embrasse. Si je rencontre un, un Palestinien, je l'embrasse. Pourquoi Parce que... si tu rencontres une femme ben, J'essaierai de l'embrasser, mais je ferai attention, parce que... Parce qu'on peut, peut être accusé de, de harcèlement, voilà. Bon, étant donné quand même que, voilà, si, si je l'embrasse pour son anniversaire ou au jour de l'an, euh, ce serait pousser un peu loin le concept de harcèlement. Mais bon, fermons la parenthèse. Euh, Aujourd'hui, nous sommes otages. Alors, attention, réellement, on ne doit pas du tout désespérer. Il faut au contraire avoir un énorme optimisme. Pourquoi Parce que ça ne, dépend pas, ça ne va pas dépendre d'un mouvement politique ou philosophique. Ces sociétés vont s'effondrer. Il y a un scientifique du CNRS, physicien, qui, qui, a, qui a modélisé la chose mathématiquement et qui a dit « Voilà, une civilisation industrielle qui exploite les ressources non renouvelables. » en quelques siècles, collapse Et donc c'est pour ça, ça expliquerait le fameux paradoxe de Fermi par rapport au contact avec des civilisations extraterrestres alors que notre propre galaxie possède des milliards, des milliards de planètes potentiellement viables. Voilà. Donc, l'affaire est close. Euh, ce n'est pas le réchauffement climatique qui crée l'actuelle plus grande disparition des espèces, mais ce sont nos sociétés industrielles avec leur taux d'intérêt positif et euh, leur, leur, leur bellicisme, le nucléaire, euh, les, pla les, les plastiques, les nanoparticules, voilà. cest ce monde du profit à tout prix, à tout cran il n'y a pas besoin de le combattre, il est déjà mort. Je ne sais plus qui disait « Laissons les morts, enterrer les morts ». Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les vivants. Donc, dans, dans cette mort qui, de toute manière, est programmée de cette société, c'est à nous de mettre en place des sociétés qui vont être pérennes, qui vont pouvoir survivre à ça, et qui doivent réfléchir aussi aux malheureux passifs que vont nous laisser ces sociétés industrielles. Donc, sociétés post-industrielles, ce sont des sociétés de vrai progrès. Et alors, je ne vais pas dire de vrais progrès humain je vais dire de vrais progrès du vivant. Parce qu'il faut bien voir que l'humanité a pensé la Terre comme ressource euh, par rapport à elle-même depuis trop longtemps. Et aujourd'hui, on doit penser la Terre comme euh, n'appartenant à aucune espèce et certainement pas euh, à l'espèce sur du moment, donc l'espèce humaine, mais à plus de 1,8 million d'espèces en espérant que, que la perte de biodiversité ne va pas réduire ça à quelques centaines de milliers et créer une situation irréversible. Donc, j'ai beaucoup parlé... Si ça se trouve, c'est notre, euh, notre émission, vous ne nous retrouverez pas qu'avant euh, euh, janvier euh, 2018. Euh, n'ayez pas peur, parce que tous les gens, tous les tenants du pouvoir feront tout pour vous foutre de la pétage, pour vous pousser au désespoir, pour vous pousser à la violence. Restez non-violents, n'ayez pas peur, c'est eux qui sont morts. Par contre, dès à présent, dans vos vies, Essayez de changer déjà les choses par rapport à vous et de penser local, d'agir local pour après, au niveau global, comprendre que le changement, le vrai changement, n'est ni dans les urnes, ni dans la rue, il est en nous, tout simplement. Voilà. Et donc, je pense que on va terminer cette émission radar numéro 34 sur ces paroles. À la prochaine fois.